Salut -on. on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Et j'ai un nouvel événement. Cette année, 536 promet d'être si prospère que plusieurs de ses conseillers ont suggéré au pape dans un geste de bonne volonté de, de la célébrer en organisant pour le peuple diverses festivités. Donc on pourrait décider de pas gâcher d'argent et d'investir dans Padoue. Mais Padoue c'est 49 points pour investir alors qu'organiser des festivités c'est... 200 pour monter le troisième point de stabilité. <rire> Mon nom est, est, est dépassant sur le territoire des anciennement des Ottomans. J'ai continué à faire quelques revendications sur eux. Est-ce que ça c'est dans une province que je contrôle Ouais, c'est une mine d'or. Je sais pas, mais je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Elle est revendiquée par la Hongrie. Lituanie n'est plus un rival valable. Peut-être parce qu'ils se font massacrer par la Moscovie. Et ils sont plus alliés à la Pologne. Ils se faisaient massacrer par la Moscovie. C'est la Grande Horde qui les bat. Oh, ça pique ça. Ils les ont même attaqués. Euh, est-ce que je mets à la Hongrie Ils sont moins forts que moi. Ou alors est-ce que je remets la Savoie On va remettre la Savoie. Ils ont rien demandé, la Savoie. Oh, ils sont allés à l'Angleterre. Ah, mais je pourrais faire venir l'Autriche et tout. Il y aurait Angleterre et Espagne, Je pourrais venir. Alors, on serait moins, mais il y a l'Angleterre et la Bourgogne. Est-ce que ça compte vraiment oh, Ce qui serait le plus intéressant, ce serait quand même d'avoir un de ces petits états. Euh, on va améliorer nos relations avec Milan. Elles sont très mauvaises. Parce que Hérésie voisine et parce que j'ai annexé un membre du Saint-Empire. Ça je crois que c'est un malus avec tout le monde dans le Saint-Empire. Bah c'est. ouais. Il a décidé de nous mon vassal, ça devait bien arriver un jour. Oups, j'ai pas de Maintenant des armées. Ah, on a perdu. Mais le deuxième devrait faire le taf, à condition qu'il arrive pas trop tôt. Il arrive quand là Le 29 Attends, reviens en arrière. Arrive le 2 juin, hein. c'est mieux. Comme ça, t'auras pris un petit boost de morale. Et là ça passe. On a encore des séparatistes qui vont se révolter bientôt à Zeta. Des Serbes j'imagine. Ici on a aussi de l'agitation pour oh. bon, intolérance. La monité religieuse est désormais un problème paraît-il. Je suis à 85%, il n'y a pas de raison que ça soit un vrai problème. Durazo sera bientôt converti du J'ai pris la première que j'avais légitimée, c'était celle-là, parce que j'avais fait une revendication dessus. Euh, après, on ira piocher plus bas, en morée sur les autonoms. Avec toute l'île, là. Il y a Atia qui m'intéresse, surtout pour le commerce, et c'est tout. Et c'est dans le nœud Draguse. Et en soi, faudrait que j'aille jusqu'à Selanik, qui rapporte euh, gros si je puis dire, on amélioré nos relations avec le pape. Ce qui est complètement inutile. Ça va sans dire. Vu que c'est moi et que ça me rapporte rien. Du coup des techs administratifs, ça, ça m'intéresse. Par contre, après, il va falloir que je me dépêche de remonter jusqu'à 11. Pour l'instant, 11, c'est pas très loin. On va mettre moins d'agitation dans le pays. De la discipline. On a perdu le belli conquête, on peut augmenter la puissance des missionnaires. D'accord. J'ai cru que j'avais un autre choix. Ça se bat côté Suisse, la Suisse perd, elle est en guerre face à la France. Avec la Hongrie à son côté, défenseur face à Bourgogne dans la conquête bourguignonne de Berne. Ah, la Bourgogne s'est englissée dans le Saint-Empire elle peut maintenant attaquer à sa guise les petits états Et l'Autriche n'intervient plus Il risque de se faire bouffer C'est peut-être Constance qui attaque non en Conquête bourguignonne C'est bien la Bourgogne qui a déclaré la guerre Mais du coup, chaque état voisin S'est permis de prendre les territoires qui, qui étaient à proximité euh... Montrons-nous impitoyable. Maintenant des états. Euh, Hongrie obtient le bla blablabla. Bla, et je revendique une province à la Hongrie. Euh, vous ce qui me déteste déjà, on s'en fiche. Je vais même redemande redemander des les provinces à eux. Je vais leur demander Raguse, surtout. Qui est une enclave quasiment une enclave dans mon territoire. Et qui donc me revient de droit. La Pologne a pris quoi Elle a rien pris du tout. Elle a perdu. Elle est alliée à la Moscovie. Elle a lâché la Lituanie et elle s'est dit « Ok, maintenant c'est la Moscovie, ma copine. »« Sollicité de tolérance s'applique en Savoie. <rire> » Ils sont tous réformés ou... Réformés ou protestants. Ah non, il reste deux provinces catholiques en fait. D'accord, ce qui explique peut-être qu'ils soient catholiques encore. On a eu d'autres foyers de réforme. Il y en a un là. Et pour l'instant pas de troisième <rire> Quand j'entends ce son Je crois que c'est une bonne nouvelle Mais en fait non rien du tout Pourquoi cet état il est moins non, Pourquoi ça se répand bon là Et pas près de Rome en fait C'est curieux je trouve Alors Cosens. J'ai un peu la flemme de voir où c'est oh, On peut pas voir où c'est c'est dommage que Coss... Cossens. Cosens, peut-être plutôt, je sais pas trop. Euh, les impôts sont beaucoup plus intéressants. Puis comme ça ça me fait gagner des points administratifs qui me serviront après. Hop, hop, révolte, des montagnes gris. On va les attendre un peu avec un général. Hop, c'est parti de Monténégro indépendant. Il euh, y a encore euh, des gens qui sont prêts à se révolter. Il beaucoup en plus. Alors que j'ai deux provinces agitées. Genova, Molise et Abruz. Mince. Génova, il y a des rebelles. Il y a des Napolitains. Et des Génoviens. Je sais pas si ça se dit. Des Génois Allons à Gênes directement. Alors, ah, on va convertir la province musulmane, Épiro Parce que j'aurais peut-être un peu plus de difficulté à la convertir. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de puissance des missionnaires. Donc, autant en profiter. J'aimerais avoir toute la côte là, sur le de Venise. J'aimerais, mais c'est un espoir qui sera probablement vain, j'en suis conscient. Enfin, du moins dans un temps, temps réduit. Est-ce que les mercenaires ils ont leur propre... On sait pas quel professionnaliste ils ont. On a éclipsé la Savoie. Au moins ça rapporte des points. Il me reste Hongrie, France, Espagne et même... On va mettre la Hongrie. France est alliée à ottomans. Ah d'accord. Donc quand les ottomans sont faibles, vous vous alliez à eux. C'est bien dommage qu'ils me détestent. Sinon on pourrait être de bons copains. Bon, si l'Autriche me lâche, je prendrai la bohème. Je vais le cas belli prendre peste. Allons là-bas avec eux. De toute façon, il n'y a plus que des révoltes de côté... Hop. Ah, mais en fait, on, va, on peut calmer la révolte. On va garder juste une tête plus. Où est-ce qu'il reste encore des proies Vérone et Molise. On va aller à Vérone Et Molise, je suis dessus, donc normalement, ça devrait disparaître. Non, on n'est peut-être pas suffisamment, en fait. Alors, vol de terre. faut que je prenne le parti de quelqu'un. Euh, ça donne 1% de trucs, sauf si on prend le parti de personne. Mais dans ce cas-là, on perd de la loyauté sur les deux. Si je prends le parti des nobles, les nobles vont devenir plus influents, les Claire vont perdre en le loyauté et les nobles vont... Bon, ça m'intéresse. Je ne peux pas piquer à l'Angleterre son titre. Oh, l'Angleterre m'offre une alliance. On va prendre l'alliance de l'Angleterre. Enfin, m'offre une alliance. Accepte que nous soyons alliés. Même si hmm. ils n'ont plus qu'un pied-à-terre sur, sur le terrain. Ça me plaît. La Hongrie a été excommuniée. Ce truc-là, ça pourrit bien ses, ses stats. Euh, par la Pologne est-ce que la Pologne serait partant pour une petite virée non une fois qu'ils auront remboursé leur dette oui leur dette de 1000 et malgré l'Autriche et la Suisse on sera beaucoup plus nombreux qu'eux je pense donc euh, je suis partant de je suis chaud pour faire ça L'Écosse a survécu j'imagine qu'elle est allée à la France ou je sais pas quoi Ouais. c'est ça c'est plutôt courant On va quand même revendiquer nous-mêmes les provinces Et Ragus J'ai déjà revendiqué, non j'ai plus le score qu'il faut Oh la poméranie a apparu et possède tous les territoires de la Poméranie de base. <rire> ah, on ne fera pas de revendications sur Ragus, semblerait-il. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Plus 16, je prends... Alors, il y a du 22. C'est quoi, ça C'est Attrition des troupes ennemies et défense locale. Ok, ça rapporte rien d'autre un petit 500 dans les armées j'ai une bonne réserve hein. franchement ah, j'ai plus de 50% grâce à lever en masse aussi c'est clair que ça aide on peut continuer sur les techs militaires pour l'instant de toute façon je ne vais pas débloquer la tech. Bon oh, j'ai pas pris trop de retard sur les technologies administratives apparemment. Milan même à nouveau beaucoup mieux. Trois ligas apparus. La Suisse a cédé juste Berne. Et euh, Walston. D'où venait la compagnie de mercenaires d'ailleurs. Compagnie de mercenaires suisse. Ah ça augmente aussi le prestige. Donc c'est cool. Peut-être que c'est parce que je suis le pape que ça augmente le prestige. Euh, j'ai donné les droits à l'Espagne d'attaquer les Mamelouks et tout. Enfin, j'ai donné les droits. J'aurais pas donné le droit. J'aurais donné le droit de passer chez moi. Alors, non, on va gagner du mercantilisme plutôt. Même si les colonies ont peut-être des trucs intéressants à nous offrir. No, ça ne nous intéresse pas. On préfère accroître notre propre Puissance, on a 25 de merde quantitisme, je pensais qu'avec tout ce que j'avais pris on sera beaucoup mieux. On a peut-être commencé bas, je sais pas trop. Je crois que c'est la première fois que je regarde. Alors je me souviens peu d'avant. Ah l'Autriche est malgré les 20 princes hérétiques et les 23 provinces hors de... du Saint-Empire. J'avoue que j'en ai quelques-unes. La Savoie on en a aussi beaucoup. La Provence C'est la Provence ou ça ouais Enfin oui j'imagine j'imagine. Ouais. Euh, puissance des missionnaires Accélérons un peu la chose je, Ces provinces là je vais pouvoir les convertir à vitesse de 10 Ce qui est vraiment très bien Et les plus difficiles à convertir, c'est celle-là, c'est euh, 94. Donc j'aurais 6 de puissance. Oh, ça, je vais pouvoir faire 13, ça, ça va être super vite. Euh, Sacrifiant quelques points. Puisque c'est ainsi. On a eu des... La oh mince, je devais aller sur la province à côté, je l'ai pas fait et ça m'a coûté la révolte. Bon, au moins, toutes mes factions rebelles sont à zéro. Et on peut gagner plein de sous. Je gagne 44. Je pense que ça me classe plutôt bien. Euh, revenu. Espagne, Mamelouk, Grande-Bretagne, France, Moscovie, Ottoman, Autriche. L'Autriche est pas loin de moi quand même. Pas très bon signe. Savoir un peu trop d'alliés Ah ils viendraient pas contre moi Parce qu'ils ont des dettes d'accord Autriche et Milan est-ce que ça vous dirait de partir dans une guerre avec moi oh, Est-ce que ça dirait Est-ce que j'ai la puissance Pour attaquer la La Hongrie en fait Est-ce que je ne ferais pas une guerre pour ramener l'Autriche avec moi En espérant que la Hongrie Qui a 26 000 hommes mais c'est pas ma... la Hongrie c'est pas ma cible principale Ce que je veux moi c'est Friol Et une province de mon allié Je sais plus laquelle euh, Celle là, Milan Ah je veux aussi Venise Donc c'est intéressant d'attaquer Venise quand même je sais pas si jamais avec les bateaux autrichiens On sera suffisamment fort En revanche ce que je peux me faire c'est que je peux me faire une petite, euh, une petite flotte hein. J'ai pas de tech navale pour l'instant Oups j'ai dépassé de beaucoup euh, On va faire un bâtiment aussi Naval la Terracine Hop, Comme ça je pourrais avoir 42 bateaux 14 navires et beaucoup beaucoup de galères On est en train de convertir les provinces de l'autre côté de la mer Pendant que notre pays est lui-même converti J'ai vraiment zéro de résistance au a que ça ait changé Le désir de réforme a encore augmenté Je crois que le maximum c'est 200 Et on n'en est pas très loin Et je pense que le désir de réforme A flux sur la vitesse de conversion Peut-être que je me trompe Ça paraît très logique Pour l'instant le saint empire Est relativement bien épargné Quand même Ah il viendrait avec la France Et avec Bologne Est-ce que Bologne s'est sérieusement allié Aux Ottomans D'accord, c'est intéressant à retenir. Je vais prendre Hospitalier et France dans la guerre, ce sera moins <rire> dangereux. Je sais pas si j'appelle, je pense que je vais appeler Milan à l'aide pour m'aider dans la guerre contre Venise. Quoi qu'ils ont des bons bateaux, alors je pourrais appeler Venise aussi. De toute façon euh, je sais pas contre qui je pourrais.. Enfin, avec qui je pourrais. Non, je dis à Venise, je veux dire l'Autriche. Je vais appeler l'Autriche aussi, de toute façon je sais pas à quoi d'autre il pourrait me servir. Allez, les deux derni derniers bateaux. Je pense parce qu'il y a de l'agitation, c'est ça. Mon bâtiment est fini. La conversion est finie. Hop, euh, mettons-nous ici. Euh, ouais, c'est pas le plus malin. On va attaquer maintenant, je pense. Où sont mes bateaux Toujours en chemin, c'est pas grave J'ai pas mis ma maintenance de l'armée à fond <rire> C'est pas le plus malin Hop, on a coulé des bateaux Hop, on fonce Comment ça Par une forteresse hostile Ils sont avec moi euh... Ah, c'est parce qu'il y a des bateaux qui se battent dans la mer Hop, on a gagné Là, présentement, s'ils sortent pas, on les cueille Attendez, il me faut quand même du moral on arrive quand 19 juillet oh oh J'arrive même trop tôt Oh la la la, la, la bêtise Heureusement j'avais un peu de morale Hop c'est gagné Paris s'est converti Venise est convertie. Est-ce que Venise a converti Ses autres provinces Son autre province peut-être On dirait Je peut peut-être réclamer Chypre. Ah non, c'est la Crète, pardon. Oui, Chypre, c'est pas du tout là. C'est ici. Bon, ça m'importait que ce soit moi qui ai le siège aussi, parce que l'Autriche, elle serait capable de le prendre pour elle. Et de n'en faire qu'à sa guise. Hop, alors les Vénitiens, qu'est-ce que vous dites Je prends Venise... Je vous laisse la crête. Autre proposition. La crête étant dans Moré, qui est un état que j'aimerais recevoir de la part des Ottomans. Oups, je lâche mes amis. On va les laisser. Ah, ils tapent Bon, on va taper aussi. Ouais, on a gagné. Ok. Euh, fusionnons ce qu'on peut... Demandons-nous leur de rejoindre avec notre général le bateau et allons là-bas. Ou là. La Flandre se promène, la Flandre est en train d'être siégée par mes alliés, au moins ils m'ont servi à ça. Enfin l'armée de la Flandre, la Flandre elle reste <rire> en Flandre. J'ai toujours peur d'affronter les bateaux vénitiens, mais j'ai fait beaucoup de bateaux normalement. De toute façon, mes troupes vont à débarquer si jamais j'affronte leurs bateaux. L'Espagne a viré l'accès militaire, bon, si vous voulez, ça m'importe peu. Ah, oh, il y a une bataille navale que j'ai gagnée. Ah oui, parce que j'ai pris leur province. Alors, les... Eh, ben il y a les hospitaliers à manger aussi dans ce terrain-là. Oh, ils sont pas dans... Ils sont l'archipel et la mer, et j'ai mais... Ah, ils sont 6 sur leur île, ça fait un peu mal. Je pourrais appeler la Grande-Bretagne pour m'aider. Hum, merci, mais je crois que ça va le faire. Euh, prendre Venise, ça cause pas un cataclysme coalitionnel, on est d'accord a perdu le siège de Corfou j'espère que c'est suffisant 14 pour vaincre les 6 on est plutôt 13 d'ailleurs quand tu veux le débarquement ils ont fait un bâtiment de protection de débarquement oui Oh là là, c'est pour ça que c'est tellement long. Bah quand on est une île, ça peut être utile d'avoir ce genre de bonus. Bon, c'était pas difficile. Oh là Un navire s'est abîmé dans les univers 13. Ah je crois que c'est à cause de leur truc. Ils avaient pile 5% de malus, je pense que c'est parce qu'ils possèdent le territoire. On va pas appeler la Grande-Bretagne, ça me paraît déraisonnable. On est déjà en train de les exploser. Je me dis maintenant on va demander les hospitaliers. Quittez hein. les siégés et tout. Ou alors j'arrête la guerre maintenant. Non ça m'intéresse. Avec les hospitaliers je peux revendiquer Chypre. Ou alors faire une revendication sur les... Non je peux déjà de toute façon mais bon. On va essayer d'avoir Jérusalem. Je pense qu'il y a un bonus contrôle Jérusalem en tant que... Ah, oh, on peut assigner les raccourci clavier euh, mais je connais pas de raccourci clavier moi contrôle f f c'est une touche non euh, bon d'accord Bon, j'y arrive pas heureusement on peut repartir en l'échappe. Euh... modificateur à déclencheur c'est plat saint empire protestant empire réformé ou catholique c'est tout Bon. Non, excusez-moi pas ça Je vais chercher un déclencheur C'est quoi croisade Ah, faudrait que je sois en guerre contre les Ottomans. Est-ce que je peux pas donner des provinces de la Flandre à la, à la Grande-Bretagne Non, parce qu'elle est pas dans la guerre Ah, c'est bête ça de pas m'avoir rejoint et comme elle a zéro province légitime, je peux juste rendre une province à la Bourgogne qui m'aime beaucoup. Mais je me vois pas trop faire une paix pour demander des trucs pour rien. Enfin, c'est moi qui vais payer, c'est ça. Bah non, bah non, on va quand même pas payer. Euh, puissance commerciale, non. Oublie la Grande-Bretagne, il met fin à tes rivalités. Hop On va les remettre euh, au boulot pour accélérer le siège. Ah, ça s'applique, mais pas sur tous les vaisseaux. Attricion. Non, Venise, je vais faire ma propre paix. Désolé, mais tu n'as pas ton mot à dire. Ah, c'est marrant le phénomène d'attrition. Je prends l'attrition que moitié par mois pour chaque euh, truc J'ai pas trop de vaisseaux, j'ai l'impression que j'ai gagné un vaisseau aussi J'ai un vaisseau de trop Embrasser la contre-réforme, ça me ferait plus de missionnaires plus de Puissance contre les hérétiques, importante Plus de doctrine, coup de doctrine et plus de... On va prendre, on va prendre on est les états pontificaux, mon de dieu Et ça me fait zéro en, en résistance, par contre. Ah, c'est bien, mais en fait, je peux pas convertir mes provinces. Donc en fait, c'est pas super. Allez, 14... Il n'est pas de l'autre côté, le fort le par... Oh non, mon dieu Le port est de l'autre côté Oh non Je me casse la tête à être là, à côté du... de la province qui pique. Alors que le fort, le port est de l'autre côté. Coule de petits bateaux. Hop, un peu de score de guerre. Hospitalier. Voyez-vous, euh, vous avez bien vécu. Mais maintenant, vous êtes à mort. Quoi Ils sont orthodoxes Oh, les vilains. Je croyais qu'ils étaient catholiques. Et toi, Venise, bah, tu vas me donner tes trucs. Et abandonner... Tes oh, tout, Non, on s'en fiche. On va faire ça. Hop. D'accord. Oh, ça coûte cher, Venise. J'ai fait la Venise, Ouais. Donc au moins j'ai payé plein pot. C'est une bonne nouvelle. Hop. Les premiers à convertir. Modène. Ça va aller très vite normalement. C'est les Galogaïques. Change. J'ai beaucoup de points contre les Ottomans Mais ils sont toujours alliés à la France La France quoi Je pourrais amener la Pologne Et l'Angleterre Mais si l'Angleterre débarque pas Je serai marron Bon si l'Angleterre débarque c'est une autre histoire Mais ça m'intéresserait plus d'attaquer la Savoie Mais eux ils sont plein plein d'alliés Ou alors des gens alliés à l'Empereur donc ça veut dire attaquer l'Autriche en... Mais je suis allé avec elle Je peux pas attaquer l'Autriche comme ça Oh Grande-Bretagne et Pologne contre Autriche Alors le truc c'est qu'il faudrait que la Grande-Bretagne soit là Pour peser suffisamment lourd En revanche avec dirigeant excommunié, Je peux bien me servir Bon on verra ça dans le prochain épisode je pense euh, Dans celui-ci On va se contenter De oh. Osnabrück est devenu une ville libre. Bon. D'accord. Une autre province à convertir. Top Ça va me rapporter plein de prestige et je suis déjà à 100 de prestige. Conseil diplomatique. Coût des conseils diplomatiques et impact de l'expansion agressive réduit encore. Pour l'instant, l'expansion agressive, on n'a pas de soucis. Bon, mon prestige réduit de.. De, de quasiment moins 10%, j'ai moins 20%, donc ça fait moins 30%. Hop, euh... ah, là de toute façon, j'avais quasiment les deux à 100, ça me servait, ça me servait pas vraiment. Ah, je découvre les Amériques. Il y a une Colombie écossaise d'une bonne taille, elle fait la taille du Brésil espagnol en fait. Ah, pas tout à fait, il y a un petit morceau là, et la, la Castille il y a aussi, une plata. Enfin l'Espagne a une, une, une, une, une plate à Castille elle. qui m'aime bien parce qu'elle est catholique. C'est curieux que la Navarre soit encore... Euh... Ah ils sont juste alliés à l'Espagne en fait. L'Espagne elle a choisi de, de s'allier à un petit pays enclavé dans son territoire. C'est quand même bizarre. c'est un mauvais choix mais... Venise est à moi, Génova a été converti. Genova c'est Gen, c'est bien ça J'ai converti Modène aussi Bah c'est les premières Le truc c'est qu'il peut y avoir une seconde vague Mais vu que de toute façon Il s'amuse à convertir chez moi, autant contre-convertir En même temps En parallèle euh, Je vais baisser ma maintenance des armées J'en ai pas besoin J'ai beaucoup d'agitation Mais pour l'instant il n'y a personne qui est sur le point de se rebeller Ah 70% les Napolitains à 70% Oh, ça craint. Les Messieurs les Napolitains, soyez raisonnables. Ne vous révoltez pas. Ah, j'ai gagné plus 100 de capa capacité de gouvernance. Oh, ça monte bien tout seul, la capacité de gouvernance. J'ai pas trop besoin d'être boosté par je ne sais quoi. Je préfère des défenses côtières euh, pour l'attrition des des navires ennemis ici ici 12 16, 13, 13, 13 on va faire les 13 Ferrari va être contre-converti oh, ça craint, tout de suite de l'Italie va être converti à force moins l'empereur a moins 20 là Avec 30 points hérétiques Oh l'Autriche a attaqué Augsbourg. D'accord Dans l'intervention intérieure c'est à qu'il doit vendre un terrain J'aurais pu regarder il y avait le message Ah à mon avis il doit vendre ce petit terrain là Qui appartient à Memmingen Euh J'ai envie de... Un appel aux armes a été lancé. Bon, on va accepter. On est en guerre avec l'Autriche et la Hongrie. Donc théoriquement, je peux me permettre d'attaquer un allié de la Hongrie, mais il n'y en a pas qui m'intéresse. Oh. Les Napolitains hérétiques se sont révoltés. Ah, je peux faire des batteries côtières de niveau 2. Enfin des, des patricotières, ouais. Attrition navale de l'île plus 5. Ah faut nécessairement la deuxième pour faire de l'attrition. On va pas laisser la grippe se répandre. Oh, ce serait pas raisonnable. On va pouvoir convertir Rod. Peut-être que je pourrais faire des défenses côtières de l'autre côté. Genre là. Comme ça si jamais quelqu'un vers si Jérôme il aura le malus qui est quand même important hein. 5% Même si jamais vous avez une grande flotte et que les bateaux se répartissent les dégâts euh, tous les mois c'est-à-dire que en 40 mois vos bateaux sont passés de parfait état à mort Et un siège peut durer plus de 40 mois Pourtant en profiter Alors euh... Le lever, avec le temps, de nombreux aspects de la vie quotidienne du pape et de ses prédécesseurs sont devenus l'objet de cérémonies. Pouvoir se trouver dans la chambre de Bonafius V alors qu'il s'habille par exemple est considéré par de nombreuses personnes comme le meilleur moyen d'avoir son oreille. Une vie de cour élaborée limiterait certainement la capacité de la noblesse à conspirer contre nous depuis ses propriétés des provinces. Mais cela s'avérerait par contre très coûteux d'un autre point. Très coûteux. D'un autre point de vue, leur refuser le droit d'être partie prenante de la vie quotidienne du pape limiterait aussi l'influence des nobles, mais susciterait leur indignation. Donc, on peut les laisser perdre de l'influence, de la loyauté, c'est tout. Là, ils perdraient en influence en perdre plus de perte de la loyauté. Ou alors, on leur fait gagner 20 loyautés, de l'influence, ils en ont pas tellement. On perd des impôts pendant 25 ans. Et on augmente notre prestige annuel Et on gagne un conseiller Et ça coûte pas mal de sous On va faire la cérémonie Ça me plaît On aura peut-être besoin d'une autre euh, Un autre groupe Attends Quoi Oh, oh c'est génial Ils ont fait ça avant, pour faire des compagnies commerciales, il fallait nécessairement que ce soit dans une zone, soit sur la côte de l'Afrique, euh, soit dans les, les mollusques et tous les trucs par là, soit en Inde, soit en Chine d'ailleurs, je le fais pas souvent, soit dans le Siam. Euh, et là, on peut se permettre de créer des chartres, mais n'importe où. D'accord, il faut que tout de même ce soit une possession. C'est-à-dire que si jamais là je décide que euh, les, les, je veux pas créer l'état de morée je peux tout placer dans une compagnie commerciale et ça me coûtera pas de points de gouvernance logiquement, enfin pas plus qu'une possession quoi. Donc par exemple les archipels de la mer égée, de l'égée, ils rapportent 1,60, c'est pas trop mal, mais, mais, mais alors j'hésite. J'ai envie de les donner à des compagnies commerciales. Je pense que je vais faire ça. On va essayer un peu. Ah par contre ça limite la puissance des missionnaires. Donc il faut attendre qu'elle soit converties. Ça me coûte pas cher euh, du fait que ce soit une province euh, 3 par mois. Non. Il y a 70... 90% d'autonomie mais ça coûte pas très cher. Si vous voulez hein. C'est la Lituanie qui a eu ce bout là. Bon, elle avait peut-être beaucoup plus et elle a perdu. Oh, séparatistes vénitiens. On a le libre passage chez nos alliés. D'ailleurs, ils vont probablement aller à Trévise, les Vénitiens. Je les connais bien. Il y a des séparatistes crétois qui veulent se révolter. Ils va y Venise, sans surprise. Euh, donc, on va prendre le On va réformer l'armée. Je connais déjà le, le truc et ça, ça, ça, je trouve que c'est plus intéressant. Mince, ça vient à se convertir par là aussi. Alors, interdiction des pèlerinages et pratiques superstitieuses. L'attitude stricte et dictatoriale du pape Urbanus VII a été ressentie comme une provocation par les paysans et les bourgeois des États pontificaux qui demandent que l'interdiction des pèlerinages et des pratiques superstitieuses soit levée. La colère des Manants à propos de ces, inter ces interdictions. Pourtant édicté pour le bien de tous, ne semble pas près de s'éteindre. Donc, soit on perd en dévotion et les bourgeois gagnent et les clercs perdent, on va faire ça. Bon, on verra la suite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu.